Yo les gens, est-ce que vous allez bien Je ne peux pas vous entendre. Aujourd'hui on se retrouve sur Mario 35. Pourquoi me diriez-vous parce que j'aime bien ce jeu et. Voilà, ah oui, et comme ça fait 6 mois que j'ai pas fait de vidéo et que j'ai intros c'est chants, tout est marqué dans la description. Alors euh, j'ai déjà fait plusieurs topins, je crois. J'ai déjà fait 2-3. Ah j'ai déjà fait 5. J'ai déjà fait 5 topins. Je suis trop fort, écoutez, qu'est-ce que vous voulez Je compte même plus les topins. Waouh, c'est parti Oh trop bien, je suis trop fort. Oh, tu tué un combat. J'aime bien me mettre en riposte. Pour riposter. Comme ça, des fois, tu peux envoyer des ennemis à deux personnes en même temps. C'est bien, regarde, là, j'envoie à trois personnes en même temps. Hop là. Là, on prend la vie. La vie, une vie, ça donne 20 pièces. Une pièce, qu'est-ce que ça fait, vous me diriez Vous allez me dire 20 ben, c'est mais Nick, ta A partir du moment où on a 20 pièces, on a le droit à la roulette La roulette, ça nous donne un objet aléatoire Une étoile, un pot, une fleur, un champignon Pour ça, les pièces dans ce jeu, c'est important Pour ça, tu peux avoir plein de roulettes à la suite Si t'es dans la merde En fait, quand tu tues des ennemis, ça les envoie aux autres Et ça te fait gagner du temps Parce que le temps dans ce jeu, il est assez important, tout de même Hop là, t'as vu T'as vu tout le temps que je gagne, là Hop là Aussi, selon la façon dont tu tues les ennemis mais il fait chier, tiens. Tu gagnes plus ou moins de temps. Si tu tues les ennemis avec euh, une boule de feu, par exemple, ça fait juste une seconde. C'est pas ouf. Avec une carapace de tortue, ça fait plus longtemps. Alors leur soutencent du dessus aussi. Mais il fait chier. J'utilise la roulette. J'ai rien à foutre. C'est vous qui me déconcentrez, la bande de 1. Hein? Hop, hop, hop, hop. Je peux pas sauter là. C'est quoi, cette blague Hop là. Non mais oh. oh. oh, oh. Je suis trop fort, maintenant. Je possède la boule de feu suprême. Hop là, hop là, hop là Là on récupère les pièces parce que l'argent c'est bien Hop, hop Ah, fais chier, j'ai lâché une boule de feu en même temps Mais je voulais pas lâcher de boule de feu Là je me rappelle, il y a une étoile Et ouais, vous savez comment je sais, bah je suis trop fort, c'est le talent Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise Allez, ouah La fleur qui est là Mais non, fait chier, j'ai loupé la fleur Oh, oh, oh Là il y a un champignon Hop là Hop là Je suis trop fort, c'est le talent, qu'est-ce que vous voulez Oh! Donc là, je saute ici, hop là Oh là là Oh là là, je suis trop chaud, je suis trop chaud Donc là, on va à quel monde On va au monde 1-3 Non, c'est chiant. On, va... on retourne au monde 1-1. Et ouais, c'est bien de rester dans les petits niveaux. Parce que si tu restes dans les petits niveaux, et ben, euh, comme ça, c'est facile. Après, ce qui est bien quand tu vas dans les grands niveaux, c'est que du coup, tu envoies des ennemis puissants. Oh, mais fais chier, tiens, m'en fous, j'ai une fleur. Tu peux plus rien faire contre toi. Okay. Invincible, comme Thanos. Sauf que Thanos, lui, il est pas invincible, il est juste rose. Ouf, ouf, ouf, ouf. Ouf, ouf. Oh, oh, oh, oh. oh je suis trop fort. Hop, le champignon. Oh, putain, gueule. Je trop fort. J'ai pas du tout le peur. Mais fais chier, bloc 2. De... Je me fais har harceler par un bloc, frère. Qu'est-ce que je qu que peux te dire après ça j'avais pas ta fleur de feu. J'en ai pas besoin. En tout cas ça rapporte plein de temps. J'adore cette étoile. Hop là, trop bien. Là on attend qu'ils to qu tombent tous en même temps parce qu'après c'est chiant. Hop là. J'ai eu plein de temps en même temps, t'as vu Ah oui. Et ce qui est dommage c'est qu'on... Enfin, dommage. Ah oui, en hein, soi c'est normal. On peut pas avoir plus de 400 secondes. Imagine autrement il y en aurait qui, qui arriverait à 1000 secondes. Hein oh, faut pas bien. vous Tu veux te battre toi c'est ça J'ai loupé. Hop là, oh j'envoie j'en putain j'envoie les ennemis à 5 personnes différentes. Trop bien riposte. Allez. Oh là là j'ai failli me casser la gueule. Ouf là Trop fort. Ouf là. Ouf là. Ouf. Ouf. Ouf. Ah oui, et, et les ennemis que les autres nous envoient nous envoient et que l'on tue, et eh ben on les envoie aussi. Euh... Enfin en fait, euh, tu vois, par exemple, si un jour quelqu'un tue un Bowser ben on le renvoie à chaque fois. Voilà. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire en fait. Non, riposte, comme ça je riposte. J'envoie je, les ennemis à ceux qui m'attaquent. C'est trop bien. Hop là, hop là, hop là, hop là. Trop fort moi. Hop, hop. Hop. Oh là là. Hop, hop, hop. C'est passionnant ce jeu putain. J'adore le champignon. Ah, oh, commence à y avoir des piranhas, hein. Voilà. Allez, toi, retourne, euh... voilà. Oh, mais d'où, d'où, d'où y a un piranha ici Je suis obligé de contourner. C'est quoi, cette.. c'est injustice. Vous tous. Eh, allez. Voilà. Hop, y a une pièce. J'adore les pièces. Allez, étoile. Ah oh, oui, les étoiles à ce moment-là. Cette étoile là, c'est la meilleure. Ça te rapporte ma temps. Mais bon, voilà. Oh, j'en vois. En plus, j'en vois à 5 ennemis différents. Ah mais fais chier. Tiens. Voilà. allez. Ah, je suis tombé. Mais j'ai réussi. où là, je suis en... en quoi, je suis en 3-2 là. faut faire attention, faut arrêter de jouer les enfants. 3-2, c'est difficile. Oh, t'as vu. un sniper. Mais fais chier. Vas-y, je veux faire la roulette. Donne-moi un bon truc. Mais je m'en fous de ton étoile. Allez, c'est quoi Il y a quoi Il yeah, quoi dans ce bloc Mais hey, bordel, l'étoile inutile. Je veux mon champignon. C'était trop bien. J'adorais cette étoile inutile. Mais l'autre là, il me semble. Ouais. Allez, je suis une super étoile. Oui, je suis l'étoile. Mais non, mais je voulais que tu de l'autre côté, non mais oh. Je n'ai pas... Allez, un bon truc Une fleur Une fleur Ouais Merci j'ai frère M'en fous, m'en fous. Allez, cassez-vous, cassez-vous, cassez-vous J'ai déjà le max de temps Je suis trop fort Personne ne peut me test. On est encore 8 Ah oui J'ai oublié de vous dire, mais les parties sur ce jeu, c'est long C'est très long ouais, ouais, les niveaux sont dans le désordre aussi C'est rien, c'est Nintendo Qu'est-ce qu'ils font, elles Oh Pas de ça en public, hein Ah, c'est chier. J'ai choisi entre la fleur de feu et tous les ennemis qui étaient là-bas. Mais allez, récupère-moi cette fleur. Je vais y arriver. Oh là, je t'ai dit que j'allais y arriver. C'est qui le boss Hop là, allez, mourrez tous. Mais fais chier. Oh, oh, oh. <rire> Tout était prévu. Ne vous en faites pas. Je gérais la situation, comme vous pouvez le constater. Mais fais chier. Qu'est-ce va faire hein Pourquoi je suis tout flou, là bah bon, On prend un petit peu de pause, hein. Quoi Mais j'ai utilisé un pouvoir sans faire exprès, fais chier. Je viens de gaspiller 20 pièces. Oh lui, j'y suis jamais allé. Allez, on va débloquer ce monde. Non, par contre, il faut faire attention. Ça va vous Oh j'étais pas prêt me disais, utilisé... mais j'ai utilisé un truc sans faire à fait chier, j'arrête pas d'utiliser sans faire exprès. J'ai trop de pièces, c'est pour ça que je... mon ma ne hein, sait pas quoi en faire. M en fait, je suis trop ouf, je suis trop fort pour vous, ouf. Mais fais chier J'ai mal sauté J'ai mis ce clic. <rire> fais chier, c'est pas de ma faute, c'est le jeu, là, aussi. Bien évidemment Oui, bah, je reçois de l'argent, et qu'est-ce que tu veux bien faire Mais je m'en fous, en fait. Niveau supérieur, ah, je suis trop fort. Chaque fois que je joue, j'augmente d'un niveau, à chaque fois. Bon, après, les cadeaux, ils sont pas où j'avoue. Et là, on va direct dans les gros niveaux, frère. Vas-y, tu peux pas me test. Mais fais chier. L'argent, l'argent. C'est bien l'argent. Ohou, ohou, ohou. Je gère la situation, ne vous en faites pas. Tout est sous contrôle. Tout est sous contrôle. Hop là. Hop là. Hop là. Il est où Il est là. Pourquoi il n'y a plus d'ennemis, là pourquoi il n'y a, a plus d'ennemis? Regardez ma barre en dessous. Il n'y a plus d'ennemis. Il n'y a plus rien. Ils sont tous morts ou quoi? Pourtant, il y a encore 11 personnes. Je ne comprends point. Ah oui, mais il n'y a personne qui m'attaque. Allez. Allez, aléatoire. Allez, hop là, riposte. C'est bon. Ouf. Allez, go, go, go, go, go, go. Le 3 On hein. va dans le. Quoique, je peux, je peux ramener un Bowser si je vais là-bas, donc. Mais ouais, mais là, il y a des frères marteaux. C'est quoi le plus chiant Bowser ou un frère marteau? Ah. Euh un marteau, c'est chacrément chiant quand même. Vais... Ah, c'est qui qui m'a donné un buzzer J'ai vu un buzzer qui vient de défiler là-haut. Je suis pas fou quand même, si Ouais, si, peut-être. Hop Oh Oh Oh, oh, oh, oh Ah oui, évidemment, là, du coup, quand j'arrive au un marteau, bah, j'ai plus de fleurs, évidemment. Hop là. J'étais sûr qu'il allait me donner un pot, c'est pour ça que je me suis rapproché. Vous voyez, je connais le jeu par cœur, je suis trop fort. Allez, pas d'étoiles. Oh, j'ai failli tomber mais je l'ai pas fait parce que. Parce que j'ai tout géré. Mais nique toi toi L'argent L'argent Oh Oh Eh hey, merde Tiens, ils mettent un buzzer là maintenant j'avais pas, j'ai rien pour le tuer le boss. Si je peux le tuer par deux. Quoi Il y, y en a deux en plus Vas-y, c'est ça, foutonne ma gueule. Quoi Un champignon, vas-y, de ma gueule. Vas-y, continue. Eh hey, allez La roulette au oh. haut Ouais, ah, c'est pas grave. Allez. Je voulais un pot mais c'est encore mieux. Hop là, qu qu'est-ce va faire Moi je suis passe-partout. Je passe partout. partout. <rire> qu qu'est-ce va faire Hop là, il est trop fort. Vas-y, fout-toi de mal. Allez, hop là, je passe dans la warp zone Qu'est-ce qu'on va faire Parce que l'argent, c'est bien. C'est même rigolo. Ah, oh, il y avait C'était un bloc de pièces. Je savais pas. Oh, ça, On va où Dans le 2-2 Dans le 3-3 Dans le 3-3. Oh, quoi, des blues Viens là Viens là Ville créature. Allez, hop là. Hop là. Hop là. Et voilà. Trop fort. Vous pouvez pas me tester, de toute façon. Je l'ai dit, vous pouvez pas me tester. Ah oh, Il n'y a plus que 5 personnes. C'est là que tout se joue. Oh, mais arrête C'est moi qui vous ai envoyé. Alors, pourquoi vous revenez mais fais chier, tiens, va te faire foutre, allez. Et non, il va me donner un pot, le con. Ah, non, ça va. J'ai cru qu'il allait me donner un pot parce qu'il y avait 4 goomba là. J'aurais ragé. Oh, oh, oh, mais fais chier, tiens. Oh, il y a des qui tuent Il y a des qui tout Tu veux te battre, c'est ça Oh là là. Oh là là là, là il y a un autre qui tout Oh là là, fais chier, tiens, je me suis fait niquer Oh, oh là là. Ah bah vas-y, utilise ton item de merde. Allez, hop là. Et vas-y là. T'aimes qui sert à rien. Bon bah si tu veux. Oh, y'a y a des... Y'a y a des lignes de la Kitu. Oh, c'est quoi il y a trop de trucs, hein, ce secours Ah, c'est bon, t'as vu, j'ai survécu, je suis trop fort. Pas <rire> du tout parce que j'avais une étoile, hein. Hey, laisse-moi tranquille, toi, non mais oh Il voulait se battre Hop là Qu'est-ce qu'on va faire Quoi, il y a des lacs qui tuent Ouais, il bah, va y avoir masque bah, masque qui tue là. Hé hey Ouf <rire> Quoi, non, j'ai pas du tout eu peur, qu'est-ce que tu racontes Allez, donne-moi une fleur. Mais une étoile, une fleur, connard que j'en fasse quoi de ton étoile Il n'y avait pas d'ennemis. Là, ah, redonne-moi pas une étoile, fils Ah bah bon, merci, mais je m'en fous. Bon t'as de la chance, j'ai eu un champignon. L'argent L'argent Oh putain, pas ce niveau. Et plus la merde ce niveau, c'est C'est chiant, il y a des poissons partout. Hop là, moi je m'en fous. Tant que je suis en feu. J'ai le feu au cul, bitch. <rire>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 Waouh, waouh, mais je me fais agresser par des poissons. Allez. et arrêtez de m'agresser les poissons. Ah, j'ai failli mourir. Je me fais agresser par des poissons là. Oh, waouh, waouh, wow. c'est quoi ce bordel Waouh, waouh. Wow. Ah, il y a trop de trucs. Ah, une fleur. Je me sens en sécurité quand j'ai ma fleur. De lotus. Je dis que de la merde, mais c'est parce que je suis en train de clipper ma race. Allez, casse-toi toi. toi c'était un super niveau dis donc. Quoi Ah oui c'est vrai, le temps il avance plus vite aussi. Ah fait chier tiens. Du coup il y a plein de laquitus qui ont été abandonnés, enfin qui n'ont pas été tués quoi. Parce qu'il en, en reste plus qu'un du coup. Quoi mais j'avais plus de temps, mais c'est... Qu'est-ce que c'est que ça C'est qu'on se fout de ma gueule Mais fais chier, j'allais avoir l'étoile pour avoir... Sapristi Mais c'est pas juste... Top 2. Première fois de ma vie que je fais top 2 d'ailleurs. Oh, j'ai oh, déblo... oh, oh, oh, débloqué... plein de niveaux. Bon, alors les gars, on va refaire une partie. Et là, cette fois, je vous dis... On fait top 1. Ouais. On fait top 1. On fait top 1. Après, oui. 3, 2, 1, go Mais c'est quoi ça Il a oublié de sauter. <rire> c'est pas de ma faute, Mario. Il a oublié de sauter aussi, là. Qu'est-ce que tu veux que... Il est tombé tout seul. Il a oublié de sauter. lui dit de sauter, mais il a oublié. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse, moi, après, hein Bah oui, mais, bah Il a oublié de sauter. Écoute, c'est pas de ma faute. Mais il fait chier, tiens. Mais moi, je veux, moi je veux ma fleur. Je veux ma fleur, donne-moi au moins un champignon. À mon éte... Mais je m'en fous de ton pot, il sert à rien, connard. Mais j'ai même plus Je me suis fait avoir, les amis. Je vais mourir. L'argent. Et voilà, c'est bien. Tu vois, qu'est-ce que je te disais Mais non, mais. Si. Attends, là faut attendre. Hein. Faut prendre son temps, son temps dans cette partie. Mais fais ch... J'ai pris trop mon temps! On <rire> va y arriver, hein. c'est moi qui vous le dis. Mais merde, j'ai utilisé un truc sans faire La gâchette, ça l'utilise! Mais évidemment, tu donnes une fleur de feu, connard! Ah ouais, y'a pas un truc secret? Ouais! Fais chier, je peux plus monter! Ah, c'est quoi cette arnaque? J'aurais pu devenir riche, et bah ben non! J'ai fait brain par le jeu! Mais quoi? Oh Tête de chibre. Là, on est 5. Quoi À partir de 5, ça augmente le temps Et ça, Avant, c'était à partir de 2 de ou 3, je sais plus. Je sais pas. Le temps, il fait n'importe quoi, de toute façon. Avant, c'était pas comme ça, mais bon. Il y a eu du changement, les gens. Le monde change. Je suis con, pourquoi j'utilise ça Allez, je veux un ma fleur j'ai plus le temps... J'ai plus le temps de faire attention, frère. Quoi Ah top 1 Top t'as vu, je suis trop fort J'ai fait ton pain J'ai fait ton pain, frère J'ai fait ton pain, frère J'ai fait ton pain, frère, frère. Abonne-toi pour ce magnifique top 1 Allez, s'il te plaît mm -hmm.